dans cet horoscope du joli mois de mai, euh, eh bien le Taureau euh, prend l'avantage sur les autres signes, en tout cas jusqu'au 20. Le Taureau, c'est un signe un peu fraternel, hein? c'est... Euh, comment dire? C'est le signe de Vénus, comme vous, hein? donc vous avez quand même pas mal de points communs. Euh, il gère euh, votre secteur 8, qui est un secteur euh, de finances qui est un secteur de euh, très psychologique aussi. Hein. D'un côté, il y a les finances et de l'autre, il y a un, un, une dimension très psychologique où, euh, comment dire, vous pouvez... Votre faculté d'analyse des comportements des autres est, est accentuée. Euh, il y a également aussi, euh, à cause de ce secteur 8, il peut y avoir un, un, un climat un petit peu de jalousie, vous voyez, euh, de, de votre part ou de la part de votre conjoint, mais tout ça, euh, bon, n'est pas, euh, comment dire, euh, n'a aucun caractère de gravité dans la mesure où le soleil est extrêmement rapide, et, hein, il fait 1 degré par jour, et un signe comporte 30 degrés. Hein. Donc euh, voilà, un jour ou deux, hein, ça va durer. Et puis alors après le 20, le soleil va être en Gémeaux, et là ça va être votre fête, hein, ça va être du gâteau, ça va vraiment être une période euh, pour vous la balance, hein, je pense une période vraiment agréable parce qu'il n'y a pas que le soleil en Gémeaux, euh, c'est votre... Euh, il y a d'autres planètes, c'est votre secteur de joie, c'est votre secteur euh, d'ouverture sur le monde, c'est votre secteur de voyage, hein, vous pouvez euh, avec tous ces ponts, hein, vous avez peut-être pris euh, cumulé des jours et vous allez pouvoir partir quelque part, vous changer les idées, ou alors euh, programmer euh, tout simplement un voyage hein, euh, pour vos vacances euh, prochaines. Alors euh, donc euh, bon, une excellente période hein, pour euh, toutes les balances sans exception. En ce qui concerne Mercure, votre planète d'échange, de travail, euh, qui gère aussi votre euh, votre forme hein, puisqu'elle est, elle est la planète de la Vierge, donc mercure commence le mois en taureau, hein, jusqu'au 11, elle est dans, dans ce même secteur que le soleil, et donc ce vos, sont vos énergies mentales hein, qui vont être captées un petit peu par ces questions ou financières qu'il faudra régler, peut-être des mises au point à faire, sur une ré, pas sur une rémunération, mais sur ou un bonus, ou une prime, ou vous voyez quelque chose de ce genre. Bon, à moins que vous n'ayez hérité d'une petite somme, ou qu'on vous fasse une donation, vous voyez, vos parents, ou, euh, hein, ou vous recevez un petit peu d'argent. Bon, euh, cela dit, euh, je pense qu'avec ce mercure vous serez plus productif dans votre travail, et que donc ce que vous ferez rapportera euh, probablement euh, davantage. Puis Mercure va se trouver à partir du 11 en Gémeaux, hein, elle va devancer un petit peu le soleil et ce sera excellent pour vous parce que bon d'abord Mercure gère aussi les déplacements, hein, ça c'est... Euh, en, en tant que maîtresse des Gémeaux, elle gère tout ce qui vous fait bouger. Hein, euh, donc euh, il y aura des questions de voyage comme avec le soleil, mais là, il faudra en discuter probablement avec vos proches. C'est pas quelque chose que euh, vous allez, à quoi vous allez penser, que vous allez, vous voyez, euh, euh, décider par vous-même tout seul. Non, là, avec Mercure, il faut discuter. Hein. Il faut que chacun donne son avis, euh, le vôtre, euh, content autant que celui des autres. Hein. Ne vous écrasez pas surtout. Hein. Mais je pense pas avec Mercure. En Gémeaux, vous ne vous, vous, vous laisserez pas euh, hein, avoir par euh, la le, comment dire le, la volonté des autres, de, le désir des autres. Hein. C'est Votre désir doit passer en premier, c'est important. Hein. En général, vous faites passer celui des autres avant le vôtre, mais là non, hein, s'il vous plaît. On en arrive à Vénus, votre planète maîtresse, euh, extrêmement bien placée en Gémeaux, hein? donc mais qu'est-ce qui se passe depuis le mois d'avril? Il y a vraiment, euh, euh, que ce soit au, au niveau de l'amour ou, ou du travail, puisque Vénus n'est pas dans un secteur sentimental, hein? elle est dans un secteur de développement personnel et professionnel. Moi je dirais que vous êtes en plein, euh, alors si vous êtes né entre le deuxième et le 3e décan, hein, disons euh, je sais pas vers les euh, 12, 13, 14 octobre, euh, vous voyez, euh, ça va être une période absolument incroyable, hein, euh, vous n'en croirez pas vos yeux ni vos oreilles, euh, je sais pas, c'est une proposition, c'est quelque chose que vous avez déjà mis en route et qui prend une ampleur, euh, et puis une grande ampleur, parce que Vénus va être quand même euh, tout le mois euh, en dissonance avec euh, Neptune, ce qui n'est pas forcément euh, signe que vous êtes euh, en train de vous tromper, de rêver, euh, de vous faire des idées. Non, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes un petit peu euh, comment dire, sidéré euh, par l'ampleur que prend euh, euh, quelque chose que vous êtes en train de faire, euh, que vous êtes en train de mettre en place. Alors ça peut évidemment hein, aussi se jouer dans le domaine sentimental où vous pouvez être complètement euh, hein, pas sous l'emprise, mais sous le charme de quelqu'un, et alors euh, vous trouverez que c'est un peu trop, que vous êtes un peu trop sous le charme, mais bon... Euh, Laisser la vie hein, vous guider. Là, euh, vous voyez, quand on est dans une, la, la maison neuve euh, c'est la maison du guide, hein, c'est la maison euh, du mentor aussi. Donc peut-être que là, il faut que vous vous laissiez guider tout simplement, que vous n'essayez pas de contrôler ce qui se passe, et quel que soit le domaine dans lequel les choses arrivent, ça n'a pas d'importance. Laissez-vous guider. On termine comme d'habitude avec mars, votre planète d'énergie, hein, qui gère toutes les formes d'énergie, hein, je, je vous le précise. Euh, donc mars commence le mois extrêmement bien placé hein, pour ceux du troisième e décan, qui sont quand même concernés par euh, les aspects de vénus. Euh, donc Mars est en, en Verseau et, et, et donc forme, ça forme un triangle dans le ciel hein, entre votre Soleil, Mars et Vénus. Franchement, c'est... Euh, on peut pas demander mieux. Hein. Disons que vous avez une foi, une confiance en, en vous, que en plus de ça, euh, tout ce que vous faites semble vous réussir, tout ce que vous entreprenez, hein, ce mars en, en, en, en verso, il est dans l'initiative, dans l'entreprise, et, et ce que vous entreprenez euh, marche. Hein. Et, et en plus de ça, ça vous donne une bonne image de vous, hein. vous avez l'impression tout d'un coup que euh, on, on vous met un peu sur un piédestal. Donc euh, bon, c'est quand même un, un très très bon, un très bon aspect. Ensuite, c'est un petit peu moins enthousiasmant, le Mars en, en poisson va être dans votre secteur du travail, hein, donc va falloir bosser, hein. C'est pas le tout de réussir, la réussite, elle, elle est le fruit euh, d'un travail, d'un long travail, euh, d'un travail qui peut être fatigant, parce que là vous allez peut-être aller un petit peu au bout de vos forces. Euh, mais vous serez quand même content parce que tout le reste du ciel est bon, hein? donc euh, si vous êtes, en tout cas de ceux qui reçoivent les bons aspects de Vénus dont j'ai parlé, hein, d'une manière ou d'une autre vous serez content même si c'est beaucoup de travail, même si vous rentrez à pas d'heure, même si euh, vous voyez, toutes vos énergies vont se concentrer pour venir au, à bout de ce travail et euh,